les 32 heures, ce ne serait pas possible pour tous les salariés. En France, le, le nombre de travailleurs qui sont soit au chômage, soit concernés par la précarité est très important. C'est presque un travailleur sur quatre. Quand on compte tous les chiffres de ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, soit au chômage total, soit pour beaucoup des, des chômeurs qui travaillent, ou bien des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, mais qui n'ont pas d'emploi stable, euh, la, la, la proportion est très importante. Donc quand on... Parle de réduction du temps de travail c'est bien évidemment pour créer des emplois et donc c'est bénéfique pour ceux qui n'en ont pas ou qui ont des emplois très précaires mais il faut aussi penser à la façon dont ça s'applique à tous ces travailleurs qui soit sont à temps partiel et donc ne font pas 32 heures par semaine soit sont sur des contrats courts et, euh, et n'ont pas l'équivalent de 32 heures en moyenne hebdomadaire tout ça ça doit s'adapter non seulement il faut créer des emplois pour permettre de développer des emplois stables mais il faut aussi penser à la façon dont ça s'applique. Par exemple, euh, il faut penser que quand on est sur des temps partiels subis, et généralement à 85% par des femmes, euh, quelles sont les revendications pour permettre d'accroître le temps de travail pour celles et ceux qui veulent travailler plus, euh, jusqu'à 32 heures on pense par exemple aux assistantes maternelles, aux assistantes, les, les aides à domicile qui font en fait énormément de temps de travail qui n'est pas décompté dans leur, dans, dans leur temps de travail, dans les temps de déplacement par exemple. Donc tout ça doit être pris en compte et il faut tirer la leçon des, de la façon dont les 35 heures ont été appliquées où une, une partie du temps de travail est passée dans une zone grise qui était pas comptabilisée, pas voire pas déclaré, voire pas payé, et ça, évidemment, la société revendique que tout le temps de travail, y compris les temps de déplacement, les temps de trajet, et l'ensemble de ce temps de travail soit inclus dans le décompte, de façon à ce qu'on ait réellement un décompte à 32 heures ou à un temps de travail réduit. Alors, deuxième question, comment on applique le, les 32 heures ou la réduction du temps de travail pour des, des travailleuses et travailleurs qui veulent travailler plus Bien évidemment, ça passe déjà par une augmentation des salaires, puisque des temps de travail réduits avec des salaires au SMIC, voire en dessous du SMIC, puisque des minima conventionnels sont parfois en dessous du SMIC. Ça nécessite donc une augmentation de, des salaires très importante, au minimum au, au SMIC revendiqué par la CGT à 2000 euros par mois. Et, et puis, il y a une question, c'est comment on applique l'adaptation la, des seuils à tous les droits sociaux. Prenons un exemple l'accès aux indemnités de congés maladie ou maternité. Il a fallu attendre 15 ans entre le passage aux 35 heures et l'adaptation du seuil d'accès aux indemnités journalières. Il a fallu attendre 2015 pour qu'on obtienne que le seuil soit abaissé de 25% et tienne compte du fait qu'il était plus difficile à atteindre, notamment parce que les contrats avaient une durée hebdomadaire plus courte. De, sur la base des 35 heures. Euh, c'est évidemment le cas aussi pour l'assurance chômage, même si elle est particulièrement mise à, mis à mal en ce moment, et c'est le cas pour les retraites. Donc la CGT, elle doit avoir comme visée, non seulement la réduction du temps de travail, mais l'adaptation de tous les seuils sociaux, et de toute façon, dans notre visée de sécurité sociale professionnelle, les seuils sont un mauvais souvenir. L'adaptation de ces seuils est absolument nécessaire en même temps que la réduction du temps de travail. Euh, la CGT revendique une sécurité sociale professionnelle à travers un nouveau statut de travail salarié qui permet justement d'éviter ces effets de seuil en permettant à tous ceux qui travaillent dès l'âge de 18 ans, dès la majorité, l'entrée dans les études jusqu'à la fin de la retraite, donc jusqu'à la mort, d'avoir un revenu qui euh, est basé sur le SMIC CGT et qui progresse d'au moins le double au cours d'une carrière pour reconnaître l'expérience et les qualifications et qui assure donc un revenu euh, attaché à la personne, garanti collectivement, donc qui peut être déconnecté de l'emploi dans telle ou telle entreprise à un moment donné. Et, et ceci, évidemment, euh, permet d'assurer de, des droits sociaux, aussi bien euh, à l'entrée des études, à éviter que des étudiants euh, soient obligés de travailler, euh, permet d'assurer euh, un, un revenu euh, tout au long de la vie et une retraite décente. Hum, et, et ça s'accompagne de l'amélioration des conditions de vie à travers la réduction du temps de travail. Alors bien évidemment, dans le spectacle, on a l'expérience des artistes et techniciens intermittents du spectacle qui, euh, par nature, cumulent des contrats souvent très courts, donc euh, savent ce que c'est que d'avoir une difficulté à atteindre les seuils sociaux. Mais maintenant, ce sont plusieurs millions de travailleuses et de travailleurs qui se retrouvent dans cette situation-là. C'est bien eux d'ailleurs les victimes de la réforme d'assurance chômage que le gouvernement tente de mettre en œuvre en passant en force. Ce sont des millions de personnes qui ont comme première préoccupation de trouver du travail, de trouver du travail stable, mais souvent comme préoccupation corollaire d'arriver y compris à pouvoir ouvrir des droits euh, à l'ensemble des droits sociaux, que ce soit l'assurance chômage, euh, qui n'est ouverte que pour moins d'une personne sur deux, à ouvrir des droits à, à la sécurité sociale pour les congés maladie ou maternité, euh, qui sont souvent inaccessibles, par exemple à, à beaucoup de femmes précaires pour les congés maternité, euh, ou de droits à la retraite, puisque ça a une perspective qui est souvent euh, lointaine, mais on voit beaucoup de travailleurs précaires toute leur vie, arriver très difficilement à atteindre l'âge de la retraite en ayant encore eu soit du travail, soit des droits à l'assurance chômage, soit des droits à la retraite complets. Donc il faut une autre perspective. Le chômage plombe à la fois la possibilité de vivre au quotidien, mais plombe l'ensemble des comptes sociaux et l'ensemble des droits sociaux de, de, tout, de, de tout le monde du travail. Les 32 heures et la réduction du temps de travail en général doit être un instrument de repenser l'ensemble de notre protection sociale pour assurer à toutes et tous, dans l'esprit du, du Conseil national de résistance, euh, le, le droit au travail pour euh, toutes et tous et le, le droit à une protection sociale qui est associée, euh, qui découle de, de l'exercice de ce droit au travail.